Voilà, nous sommes revenus avec famille rurale à Grand Mounonou, Ariane et Mirella qui sont là pour vous donner quelques informations sur cette grille de 2022, cette prochaine grille. Et dans cette prochaine grille, eh bien, nous avons Ariane les, vos prestations aussi, hein, vos, enfin, ce qu'on vous proposer aux personnes et puis d'autres petites choses que nous allons voilà. dire. Alors, je vais déjà commencer par euh, Bémao, nous sommes Bémao, <rire> Bon, je vais déjà commencer à dire euh, un grand bonjour à, aux habitants de Bémao, à la municipalité de Bémao, mm -hmm. qu'on n'oublie pas. Mm -hmm. Et aux, à nos aînés, à nos chers aînés que nous retrouvons le lundi, le jeudi, euh, en animation de groupe, mm -hmm. alors, comme il y a Covid. Non, tout putain, c'est co! Cool. Donc, c'est la boutade pour rire. Donc, ce petit groupe que nous avons le lundi et le jeudi, que nous faisons en animation, nous faisons de la mobilisation cognitive. Quand je dis mobilisation cognitive, c'est faire, faire travailler la mémoire, euh, le, comment dire, faire travailler les ménages. Avec, euh, en fonction de leur pathologie Donc, euh, et après on a beaucoup de découvertes artistiques, tout ce qui est médiation artistique, je, je, je avec les grands mots, comme... <rire> on fait de l'atelier, des ateliers comme j'ai parlé de, tout à l'heure là, oui. on fait découvrir de, à nos aînés pas mal de choses, elles se découvrent, elles se dépassent, elles sont contentes. Oui de faire des choses. Et nous faisons ça en groupe. Et nous avons encore de, de la place de... de c'est mitigé. Parfois, on a ces cinq mm -hmm. On ne peut pas accueillir plus de personnes que cinq On a voilà. plusieurs jours. Il y a encore des jours qui peuvent être ouverts. Et euh, on accueille des personnes à Bemao euh, le lundi et le jeudi après-midi de 14h. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas, pas mal. C'est voilà et à nos bureaux qui se trouvent au 48, euh, 46 euh, Bellecourt, euh, précisément euh, rond-point direction euh, la Poste, la Poste. Euh, qui, se, qui se trouve à droite, ah, okay, okay. À droite en allant sur Pointe à Pit, mm -hmm. euh, près du, du panneau médible. Voilà. Voilà. Euh... Ça vers la, là où il y a la pizzeria etc. voilà, tout en ah face ouais. hein, tout en face, on fait droite-droite c'est où se trouve nos bureaux on, on voilà. rond-point si on sort de, de, de, de, de, voilà. la, de mais, la, de, mais si de les gens les ils, ils veulent ils nous contactent il faut... et on envoie leur une géolocalisation maintenant mmh. tout est moderne il faut rentrer en fait entre les deux ronds-points, c'est à dire qu'il y a le rond-point avant la pizzeria, mais avant de prendre le rond-point de la poste, il y a une entrée sur euh, la gauche si on va en direction de Bimao. D'accord, d'accord. Pas la direction du bourg, Du bourg, oui, oui, en, en allant direction courant du bourg, c'est-à-dire qu'en face de l'entrée, il y a euh, le truc de chiropracteur voilà. et oui, bâtiment de Voilà, D'accord, oui. Les gens auront du mal à, à trouver par rapport au fait qu'il y a le rond-point, mais quand on leur mais. dit ça, mm -hmm. c'est accessible. Ah, oui. oui, accessible. Oui, c'est accessible. Après, dans ce cas, ils peuvent se garer soit dans le parking de la poste, ils peuvent nous appeler, ils peuvent venir parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de parcs de stationnement à ce niveau. C'est vrai en plus oui. Vrai, je vois où vous êtes je, je voilà. alors Et tout le monde peut participer ou uniquement vous êtes hein, vos, vos personnes aidées euh, tout le monde, du moment que à partir de 60 ans ouais. euh, ce sont des personnes atteintes de pathologie ou des personnes qui ne sont pas atteintes, puisque ouais. Euh, à partir de 60 ans, vous êtes senior, vous voulez faire un peu d'animation pour faire euh, maintenir euh, pour cette mémoire, mémoire euh, euh, faire un euh, maintien. Euh, vous pouvez venir à l'animation. Bon, on ne on va, va, va, va pas <rire> vous on va pas <rire> <les> mettre. <rire> on va pas vous mettre avec des ouais. gens qui ont des pathologies, ouais. on va faire des groupes adaptés, ouais. mais euh, toute personne âgée peut peut-être à faire sans, sans inscription mmh. particulière. Oui, mmh. euh, je voulais ajouter, on avait aussi, mmh. le. tu as demandé si tout le monde peut participer, mmh. on avait le groupe de parole pour les aidants qui, depuis le confinement, a cessé. Après, on essaie de voir comment on peut le remettre en place euh, oui, tout à fait. cette année en 2022. Mmh. Parce Super. que, comme tu dis, il faut apprendre à vivre avec le ben COVID, oui. euh, et on a, on a euh, fait le Zika on a fait le chikungunya on a fait la Deng, on a fait il faudrait qu'on on, s'y habitue en fait et puis au micro aussi derrière c'est pas que c'est contagieux mais c'est pas trop trop virulent d'accord enfin jusqu'à présent les gens qui sont autour de moi qui l'ont eu euh, en guérissent euh, ils disent que c'est une grosse fatigue et que oui. c'est euh, genre... c'est comme c'est comme le chikungunya de et, euh, donc euh, euh, cette, euh, cette cette ouverture plutôt, pardon, pour rompre l'isolement et la solitude est un, un atelier ouvert. Oui, c'est un atelier ouvert. Ouais. Euh, on aura d'autres jours, pour l'instant on a le lundi et le jeudi, mais mm -hmm. on, a, on aura d'autres jours. Il faut dire que sur BMAO, on, a, on a le projet aidant, euh, euh, de l'aidant pour, mm -hmm. euh, pour euh, comment dire, la euh, Cap Excellence, avec Cap Excellence, pour pouvoir euh, euh, rompre l'isolement et puis faire un lâcher-prise pour euh, mais quand vous les dites dents. Cap Excellence, c'est. Pointe à pied, Pointe à Mais ça sera, c'est un projet Cap Excellence, mais mm -hmm. c'est un projet qui se fait sur le Bémor, pour bémao. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a eu des gens pas de, euh, qui sont Tout de l'extérieur. En fait, Bemao, quand on dit qu'on va reprendre le projet de l'identité sur BMAO, c'est-à-dire comme on a fait une partie du projet Cap Excellence de 2020, mmh. sur 2021, mmh. mais avec BMAO, euh, il y a eu un peu… on n'a pas pu vraiment mettre le projet qui devait se mettre en place com complètement. Mmh. Donc, on va le terminer en 2022. D'accord. Non, mais j'étais en train de lui décider d'être en train de dormir encore, hein, je suis sûre. <rire> Quand, quand on me parle, la personne me regarde, mais les, les personnes qui sont en face ne voient pas qu'elles regardent, on, on peut croire que la personne regarde, euh, j'ai fait exprès de te donner de la pression. Euh, en, un, un, un, un. Non, mais il faut, quand tu arrives comme ça, il faut mettre un petit peu de pression, genre on est très chiant et, et après ils sortent, oh j'ai chaud, c'est toujours moins bouchon, chaud, ça pas chaud. <rire> Voilà donc euh, il y a Murphy qui viendra participer. Euh, vous pouvez l'inscrire, je l'enverrai avec vous vendredi. Il prendra son petit short, son petit truc et il viendra faire avec vous un petit peu de bricolage, collage, peinture et mettre enfiler des petites gueules pour des colliers comme il aime bien les bijoux. Et puis on continue avec qui maintenant pour nous parler de ces accompagnements individualisés à domicile et de ces espaces loisirs animation de groupe, intervention, structure famille d'accueil en EHPAD, animation itinérante en partenariat avec les communes et leur centre communal d'action sociale. Qui c'est qui se lance ah, Je fais continuer. Quand <rire> elle euh, <rire> est toute seule, elle fait son truc. Mais, oula, je là veux on fait tout. C'est pas possible cette jeune. Pas grave. grave. <rire> c'est pas grave. Mais... Nous sommes, euh, sommes euh, complémentaires on, se complète. on okay. se complète donc on commence par le savoir, compagnement individualisé le compagnement individualisé c'est quand on va à domicile ouais. quand on va à au domicile on est appelé par euh, les dents ou les dés, et euh, ça se passe euh, comment ça, déjà on fait un état de lieu sur euh, ce que cette personne a il faut dire aussi que Mirella et moi, nous ouais. sommes deux médiateurs ouais. santé donc ça veut dire que quand on va euh, euh, chez les dents on fait, on, on, on établit un, un, un recueil, recueil oui, un, oui. un recueil de données. On écoute. C'est mm -hmm. beaucoup d'écoute, l'écoute active, on appelle. Et on écoute et enfin on recueille. Selon le constat que mm -hmm. nous allons mettre en nous procéder. Nous allons accompagner cette personne selon ses attentes, selon ses besoins et selon ses capacités restantes on lui mettre en place, avec la famille, avec cette personne qui est au centre du dispositif, nous allons mettre en place un projet d'accompagnement, qui est le projet de vie, qui est à court terme, moyen terme et long terme, qui peut être modulé pendant toute, toute l'année, des années, on l'accompagne jusqu'à la fin. Jusque où Donc, il peut-être peut peut -être il a envie d'arrêter, il peut faire un mois, il peut voilà. faire deux mois, il peut... Mais. Ok. Vous, vous ne donnez pas, vous n'imposez pas une durée. pas du tout. Selon la personne. La personne est au centre du dispositif. C'est lui qui gère sa vie. Il gère, il gère son animation. Et à ce moment-là, la personne gère sa vie. Et vous vous adaptez. Voilà. voilà. C'est pas la personne à s'adapter à nous. C'est ouais. nous à nous adapter à cette ça personne. Ça, Donc, euh, euh, on. On aime sûr, faire les gens se dépasser. Partout, mais là ça me je ne voyais pas ça comme ça. Je oui. sais que vous aviez un emploi du temps de telle heure à telle heure mais non là vous vous adaptez aux, aux personnes. De voilà, il faut dire que l'animation on a quand même il faut quand même faire bien faire les choses. On travaille par secteur. Je veux dire que moi si je suis euh, admettons que je vais le lundi en individuel au lamantin, mm -hmm. ben, je reste sur le secteur du lamentin. Euh, et j'ai plusieurs personnes, je peux avoir trois, quatre personnes, j'interviens là. C'est en individuel. Les groupes, euh, on a des groupes, euh, soit à Vivao, soit sur point à pit mm -hmm. on intervient en Môle, on intervient euh, pas mal d'endroits mm -hmm. avec des groupes. Ce n'est pas la même chose, mais c'est autrement. Donc, euh, euh, vous partez que deux, vous avez d'autres personnes avec vous On a d'autres personnes, ouais. on a d'autres collègues qui, qui interviennent. On a beaucoup, ouais. Ah non, on a, on a d'autres collègues qui interviennent. On mm -hmm. fait intervenir des AES, des, euh, on fait intervenir aussi des, des mm -hmm. animatrices qui sont qui ont leur propre association, mm -hmm. qui ont leur propre mm -hmm. euh, entre micro-entreprise. On fait intervenir des prestataires. Ça, c'est pas mal. Donc, vous travaillez avec d'autres associations. Vous pouvez en travailler avec, travaille avec d'autres associations. même de service à la personne. Voilà. Et donc, maintenant, euh, il s'agissait donc de l'accompagnement euh, individualisé et de vos espaces loisirs. Voilà. Les le, espaces loisirs, on, en parlé, sont, on en a parlé. On en a ouais, parlé. Celui oui. qui a Bemao. Et ça peut être itinérant, mmh. itinérant. On va en revenir. On va venir avec euh, le projet. Non, on, on, on, euh, -le euh, tout de euh, suite, parce que tout à l'heure, on va on vous chasser d'ici. Voilà. <rire> donc, voilà. Je vais, je, vais, on va, on va, je vais plutôt parler mm -hmm. de, de, euh, des saintes mm -hmm. et euh, sur euh, le projet Zone Blanche, mm -hmm. euh, je vais intervenir aux saintes, je vais intervenir avec Mirella. Euh, on inter Quand je dis je vais intervenir, mm -hmm. ça se peut, on intervient deux. Pour l'instant, mm -hmm. on va intervenir deux. Ça peut mm -hmm. être une autre collègue qui va intervenir. C'est pas, pas figé mm -hmm. chez nous. Mm -hmm. Donc, euh, on, on aura Saint-Louis de Marie-Galante ce sera des groupes, mm -hmm. euh, on aura euh, euh, petit canal. Et vous n'avez pas des Iran encore hein? oh, Non, ça viendra, ça, ça viendra. viendra. Parce que le ah. jour, on en avait parlé, il était question de contacter, je pense, quelqu'un, je pense, c'est toi qui m'avais dit ça. Devait... Euh, c'est-à-dire que pour le moment, des Iran, c'est-à-dire qu'on a commencé par six communes. Et une fois que ces communes y adhèrent, on verra si on peut pérenniser avec d'autres communes, si elles sont... Partante, parce que bon c'est pas, pas toujours ce évident problème, il faut pouvoir s'organiser et il faut quand même euh, nous en tant que euh, parce que l'association c'est une association prestataire mm -hmm. et qu'on puisse pouvoir soit trouver d'autres partenaires prestataires qui nous accompagnent sur ces projets-là. Mm -hmm. Donc embaucher on va lancer l'appel, mais pas tout de suite. Non, non, ah, pas tout pas suite. Pas tout il faut d'abord qu'on ait euh, quand même de quoi donner okay. à ces associations, ces entreprises prestataires, ouais. parce que pour le moment on a des esthéticiennes, coiffeurs. Mm -hmm. Euh, on a les ergothérapeutes, les ergothérapeutes. Les, les, les professionnels de, non, non. de, de la gériatrie c'est ça Oui, voilà. des gens comme ça. géontologie. Mais, mais l'appel qu'on va lancer aujourd'hui, qu'on va demander aux personnes de ces communes, mm -hmm. euh, les saintes, Margalante, Saint-Louis -Saint de Mariante, mm -hmm. euh, Sainte-Rose, mm -hmm. euh, Petit-Canal, Moronalo, Anse-Bertrand qui se rapprochent de leur CCAS. D'accord. Ou, que de, nous. ou mmh. de nous, ou le numéro. Avec le numéro 105, voilà. 384, 700 par Voilà, ans. pour pouvoir bénéficier de, de ces animations qui mmh. sera à partir, si tout va bien, mmh. si tout va bien, Si tout va bien, on va dire, on va penser bon. Ça. Pensez en positif Mais je fais que ça. Enfin, on que, ça va, on sorte, que ça On va faire en sorte, pense on va envoyer cette énergie bien. positive oui. Sous la Guadeloupe, Parce que je pense que plus on parle des choses Ça nous met du négatif Pour positif En euh, voyant oui, on on, Non, non, non pense On efface on, on, on envoie du positif en Vue, on sera pas Voilà Et on va rappeler aussi Et que oui. ces ateliers sont quand même financés par le CNSA, euh, la CGSS, l'ARS et le conseil départemental. Donc nous aurons vraiment voulu que nos aînés de Guadeloupe puissent en bénéficier parce que c'est pour eux que nous avons écrit ce projet. Et si nous avons écrit ce projet, c'est parce que ces organismes financiers, dont nous avons cité les noms sont soucieux de leur bien-être et de pouvoir nous demander, nous, associations faites, ensemble d'autres associations, de proposer des choses oui. pour pouvoir mettre en place pour eux, pour les aider, pour les accompagner dans leur quotidien. Voilà, c'est vraiment pour rompre cet isolement. Oui, Alors, voilà. C'est un combat contre l'isolement. L'isolement et le répit aussi et de l'édan. Le répit de les dents. Parce que oui. trop des dents meurent, trop des dents tombent malades, sont épuisées. Et, et oui, c'est vrai. Et Il y a des gens qui ont gardé leurs parents, ils sont morts et les parents sont encore là. Oui, c'est vrai, j'ai oui. <rire> oui, oui, oui. oui, entendu ça. Il et, et faut dire qu'en Guadeloupe, c'est vrai que pour l'instant, on est... On pense qu on parle que du négatif, que mmh. du négatif. Mais il faut savoir que si on est là aujourd'hui, mmh. si ou euh, famille œuvre, voilà, si elle peut œuvrer, c'est qu'on est accompagné. Qu on est accompagné, mmh. on est accompagné par le département, par l'ARS, par la Sécu, par... La CQ, mais par vous... Mairies, les mairies, oui. euh, les CCS, il y a du bon. Oui, est pas, on est en train de parler du négatif, du mm -hmm. négatif, mais il y a du bon. Il y a la, le guadeloupéen pense au guadeloupéen. Mm -hmm. Le guadeloupéen œuvre pour le guadeloupéen, mm -hmm. pensant positif et ouais. dire les bonnes choses qui se passent en Guadeloupe. Il y a des associations. Ce n'est pas seulement nous qui œuvrons mm -hmm. pour mm -hmm. nos aînés. Ouais. Il y a d'autres euh, association, association, association. associations, d'autres mm -hmm. euh, institutions, des CCAS qui travaillent, le département qui travaille. Euh, euh, des gens qui œuvrent en bas, comment dire, en bas feuille, mm -hmm. et qui le font pour nos oui. aînés, qui le font pour nos personnes diminuées, des personnes, euh, euh, pas seulement les personnes âgées, mm -hmm. les personnes en situation de handicap, mm -hmm. la femme battue, mm -hmm. les enfants, les personnes dans la rue, quand vous regardez tous ceux qui œuvrent, le Guadeloupe, il œuvre pour lui-même. Oui, mm -hmm. c'est vrai, c'est très bien. Bonne petite euh, oui. conclusion, euh, euh, c'est ta conclusion, elle serait euh, pareille ou tu aurais plus de choses à rajouter? Je pense que tout a été dit, mais tout ce que nous, nous souhaitons, Ariane et moi, c'est vraiment qu'on puisse pouvoir continuer à œuvrer pour le Guadeloupe avec toutes les associations, les maires. Les, CCAS, les directeurs de CCAS directrices, le CNSA, la CGSS et tous nos partenaires financiers, voilà, que ce soit au niveau des contrats de ville, parce qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie souffrance, que ce soit au niveau des aînés, mais surtout au niveau des aidants. Donc, oui. je, sensibilise, je sensibilise beaucoup nos compatriotes à regarder autour d'eux, de ne pas avoir peur. Les aidants aussi, il ne faut pas qu'ils aient peur de parler. Il faut qu'ils pu puissent pouvoir parler pour qu'on puisse pouvoir mieux les accompagner. Il ouais. n'y a pas de honte à, à, à avoir cette étape de la vie qui est le vieillissement. Il faut qu'on dépasse. Et aussi, euh, surtout, l'autre de l'autre côté qui ne... Parce que souvent, on a la personne en mm -hmm. face qui ne comprend pas toujours. Ça. Mais non, elle ne peut pas être malade. Et mm -hmm. le, quand il voit la personne, il y a un déni, mm -hmm. il y a un mauvais oh, regard. Ouais, ouais, ouais. Il a un point du droit. il faut qu'on change les mentalités, il va parler, on ne va pas comprendre, il devient fou, non il ne devient pas fou mais il a juste besoin qu'il ne se rend pas compte que vous ne comprenez pas, qu'il ne comprenez pas ce que vous dites, je ne sais pas si je me fais comprendre et tout de suite on s'écarte, non il faut éviter parce que ça peut rendre agressif la personne qui est atteinte de cette pathologie, il faut lui répondre, il faut dire bonjour, il faut lui parler. Et même s'ils sont hargneux, hein, quelquefois, il faut, il faut insister. Quand ils sont hargneux, genre, euh, qui insultent ou qui envoient promener, qui envoient balader, c'est parce qu'il y a quelque chose. S'ils sont comme ça, c'est. Il se passe quelque chose, mais on ne va pas, on il va faut pas les encourager. Il faut, faut, faut chercher la cause. Oui. D'accord. Alors, vous dites l'animateur, la, euh, vous êtes des animateurs en géontologie, vous accompagnez la personne âgée dans le respect de son humanitude. Et vous êtes à l'écoute pour mieux s'adapter aux besoins du Seigneur. Vous aider la personne âgée dans son choix et son parcours de vie. Et vous êtes euh, dans l'amour, hein Oui, dans oui, toujours. Oui. Oui. Ah oui, ils ont besoin beaucoup d'amour <rire> à vivre la personne de grand âge. Alors, je reviens dessus et je leur dis à ceux qui nous regardent, il y a une première partie. Vous avez un petit première partie 1, hein? deuxième partie 2, deux. troisième partie 3. Trois. C'est pour vous permettre d'aller sur internet si vous n'avez pas vu en télévision cette émission. Vous avez le replay, donc vous regardez, vous, vous voyez sur le replay 3 Etv.gp. Petit, euh, petit 1, petit 2, petit 3. Vous avez toute cette émission qui a été euh, présentée aujourd'hui par Amelia et Ariane. Et vous aurez vendredi prochain ou alors. Nous essaierons de vous les diffuser et vous les rediffuser le vendredi. Hein? On essaye de faire cela. Et euh, à ce moment-là, ce rendez-vous-là sera pris. Si nous pouvons mettre en ligne le numéro de téléphone que vous allez écrire, noter 0805 384 748, et eh bien vous allez pouvoir discuter avec elle euh, euh, comme ça, tout de suite là, euh, spontanément, en direct. Nous, nous avons tout dit, j'espère, l'adresse de, de, de cette association se trouve au 46... Euh, lotissement de la Croix-Belle-Cour. la Croix-Belle-Cour. pas loin du Mont-Point-de-la-Poste. Vous mm -hmm. faites ça et c'est là. Une pizza On n'est pas jusqu'où on va les pizzas. Hein. Ça que quand non, est... on est. Il, Il, a entrée, entrée, hein. Il y a juste voilà. voilà, à l'entrée comme ça. Mais fait enfin, pour donner un petit repère. Oui, c'est cette rue-là. Sinon, <rire> sinon, vous avez le GPS. Il y pas vous voyez, base si GPS, si vous êtes dans le quartier. Ne laissez pas nos personnes âgées dans leur maison de façon isolée, avec tout ce qui se passe. Vous êtes occupé, vous êtes sur un barrage, vous êtes par moi et par vous, eh bien, contacter cette association pour voir comment cette personne peut rester, peut être gardée en votre absence. Une heure, deux heures, à peu près. On ne pas fait de parler. la garde. vous hein? ne gardez pas les personnes. Non, mais on ne <rire> la, je la garde pas. Non, non, quand je dis garder, c'est pour ce remplacer celui qui est là. Voilà, voilà d'accord. Enfin, enfin, non, non, on mais la compagne parce qu'on ne va pas laisser là, si elle la regarder. Et vous allez venir. travailler avec elle, des petites choses. On va venir, on va faire de l'animation, on va... Vous, vous n'allez pas garder comme on garde. Non non, non non non non non. Rien... C'est encore mieux. Ben, elle avez mal compris cette partie. C'est à ce moment-là, moment ouais. tu veux qu'elle nous envoie. Oui oui oui. Ça, oui. Ça, Donc, Il faut temps, vous sentez qu'on vient de faire quelque chose magnifique. de sérieux. Ben, non J'en perds mon <rire> <le> micro. <rire> C'est magnifique dans la mesure où les deux personnes qui sont là et d'autres personnes de leur association peut-être pourront faire des ateliers avec ces personnes pendant votre absence une heure ou deux. C'est voilà. ça, mais ça voilà. vaut voilà. mieux. Vous hein, perso... avez même une personnalité, on anime mmh. les personnalités. D'accord, oui. Voilà. dans son lit, on la lit. Mais Voilà. Mais bien, bien, avec là, la table... Euh... Aura... Il oui. y, aura... y aura une femme qui si a couché, il ne veut pas bouger, ou ne veut pas il n'y aura pas oui. Il y aura animé, vous, oui. vous, vous, vous, y aura fême, vous chantez, vous dites... Oui, Tout. tout ce qu'il y a à faire. Pour que la personne qui est couchée, pendant votre absence, une ne euh, ne soit pas dans l'ennui. À en part te comprendre ça, mais c'est encore plus faut, joli et plus intéressant. Il faut aussi le maintien de l'autonomie avec un système très adapté. Et mais qui ouvre, qui ouvre pas, c'est famille Moulin de Gourmoulon. Nous qui a fait ça. <rire> Merci, <rire> Merci. Avec euh, le partenaire, Rappel, CQ département ARS nous Mairie. Nous nous oui. Nous nous on, nous on va se revoir. Je oui, vais vous rappeler on, que reviend on reviend. se revoit régulièrement. Les bons Non, mais attends. Une petite pause. On va me faire non mais je vais lui dire d'arrêter ça Non, non, non, non. non, non, non. non. non c'est à dire que pendant, on, non, pendant Je suis que on rappelle. fait C'est le, le... le... mieux. Bon, nous Nous Nous pas. sommes complices dans ça. ah ah on, on ça ne on on je... Je je je pas, pas, je je suis pas, pas, je pas et pour pouvoir euh, parler de nos différents Et peut-être un petit peu plus, il si y a un truc urgent, un truc à dire. Il y a, euh, de... y a une chose exceptionnelle, euh, machin, qui est mise en place. Il n'y a pas de raison de, de, de bloquer des fois. Si vous dites des fois, il y a Elle avait dit deux fois. Alors, c'est pas deux fois, c'est quand elles voudront. Mais <rire> deux fois pour commencer. Mais on peut dire aussi aux aidants qui souhaitent euh, participer aux vacances seniors qu'on avait ouais. fait, si elles veulent nous contacter. Mm -hmm. Si on a suffi on a une cinquantaine de personnes. On ouais, peut euh, ouais. voir avec euh, un lieu pour pouvoir euh, les faire euh, prendre ce moment donc, de répit dans un hôtel. Tout, tout, tout compris. belle Je te dis, moi, vieillis vite, vite, vite, vite. Non, mais, euh, non, mais, mais sincèrement, il mais, mais y, y a quelque chose Il hein, y a filles. quelque chose que j'ai toujours mis en pratique depuis mm -hmm. le départ. Hein. Ça, ça a été notre slogan. Mm -hmm. N'attendons pas qu'on fasse, ouais. qu fasse pour nous, agissons. Agissons. N'attendons pas qu'on fasse pour nous, agissons. Un bon petit slogan. Eh bien voilà, nous allons devoir nous, nous, allons devoir nous laisser, nous séparer. C'est bon euh, Mais euh, ben, c'est quoi ça C'est quoi cette histoire-là Nous, mais. Nous allons nous séparer, filles. Oui, Et je te euh, remercie beaucoup. Euh, je vous embrasse. À ton équipe aussi à... Non, non, ne salue pas les équipes. Comment ça, il fait nous Il fait donc. plus Ah ben Tu, tu, tu vas l'embrasser de quoi on, on embrasse Némi. Merci, Némi. Et puis, euh, je vous dis euh, très prochainement dans cette émission. Raphaël est là, c'était Mirella et Ariel. Voilà. voilà, de familles rurales, un grand bon nous.